Avec la crise du Covid, vous avez assisté à la panique des autorités financières et monétaires américaines et européennes devant l'imminence de l'effondrement financier et des banques. Stupéfaits, vous les avez vus, dans la panique et dans l'urgence, imprimer des milliers de milliards d'euros pour nous et de dollars de l'autre côté de l'Atlantique pour tenter vaille que vaille de sauver le système. Alors là, dans votre subconscient, une petite lumière s'est allumée, c'est la lumière rouge de l'alarme qui vous a dit, et c'est un réflexe qui remonte certainement à la nuit des temps, il faut que j'achète de l'or, il faut que j'achète de l'or. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour cette courte vidéo didactique sur l'achat d'or. Je vais partager avec vous cinq choses à savoir pour bien acheter de l'or. Alors il y a plus de cinq choses à savoir mais celles-ci sont absolument essentielles. Première question à se poser, donc la première chose à savoir est très simple, c'est la suivante. Quel est mon objectif Autrement dit, pour quelle raison je veux acheter de l'or Alors cette, cette question est essentielle parce que, en fonction de la réponse que vous allez apporter, cela va impacter le type d'objet d'or que vous allez acheter cela va impacter la façon dont vous allez le conserver et, en tout cas, la façon qui sera la plus, ad, la plus adaptée pour le conserver et cela va donc aussi impacter au final le type de revendeur par lequel vous allez passer ou le type de prestataire puisqu'on est au final dans une notion de prestation par lequel vous allez passer pour faire votre achat d'or. c'est aussi important que cela eh bien, im Imaginons que votre objectif d'achat d'or soit de disposer à portée de la main d'une autonomie de valeur, enfin d'une réserve de valeur et d'une autonomie dans l'utilisation de cette valeur en cas de crise extrêmement grave, c'est-à-dire en cas d'effondrement général, autrement dit vous achetez de l'or parce que vous vous placez dans ce scénario, il faut savoir que ce n'est pas le cas de tout le monde, on peut acheter de l'or pour d'autres raisons et je vais y venir tout de suite, eh bien, à partir du moment où vous êtes dans ce scénario, la logique, ça va être de disposer de l'or chez vous. Euh, parce que tout autre lieu de conservation ne sera pas adapté à la situation plus ou moins euh, dramatique et d'urgence dans laquelle vous vous placez implicitement. Donc, il faudra acheter de l'or chez vous, euh, stocker de l'or chez vous. L'idée sous-jacente dans ce scénario, c'est que l'or vous servira directement, non seulement de réserve de valeur, mais de moyen de paiement donc il faudra, ça a un impact sur le type d'or que vous allez acheter en l'occurrence il faudra acheter des pièces des pièces d'or de différentes valeurs y compris des pièces de valeur les plus petites possibles et donc si vous n'êtes pas posé euh, la question que vous dites et que vous dites simplement bon, il faut que j'achète de l'or on verra bien et que vous avez acheté mettons des lingots, on va dire des lingotins, puisque les lingots c'est déjà un beau paquet d'argent euh, qui euh, dépasse euh, souvent ce que les gens veulent enfin, que beaucoup de gens entendent mettre quand ils achètent de l'or, quoique, euh, et euh, que vous décidez par simplicité eh bien, soit de le garder dans un coffre à la banque, soit de le garder dans un coffre hors, hors du système bancaire. Euh, dans l'hypothèse où, vous, aurez, où le, vous auriez eu raison en ce qui concerne le scénario qui va se passer et qui va mettre à contribution l'or que vous possédez, vous voyez bien que là ça ne sera pas idéal pour assurer votre sécurité et la commodité de l'usage de cet or. L'autre motivation principale pour laquelle on peut souhaiter avoir de l'or, c'est tout simplement disposer d'une réserve de valeur, c'est-à-dire une diversification de nos actifs, de nos placements, dans un actif, en l'occurrence l'or, qui, lui, va évoluer de manière très, très distincte et très séparée des autres actifs, en particulier des actifs financiers, si bien que dans l'hypothèse où les actifs financés s'écouleraient, voire, voire même les monnaies, eh bien votre actif or, lui, ne s'écroulerait pas et à ce moment-là, vous pourrez de temps en temps, en échangeant toute, enfin, une partie de cet or contre la monnaie du moment, qui vaudra ce qu'elle vaudra, euh, disposer de, de monnaies, donc de devises, pour avoir une vie normale. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de stocker l'or chez vous, vous pouvez tout simplement le conserver. Dans, dans, dans, des, dans des organisations euh, qui sont proposées par certains revendeurs d'or, en l'occurrence dans des coffres en France ou hors de France, en tout cas hors du système bancaire, et qui, dont vous pouvez disposer simplement, pratiquement en claquant du doigt et en demandant aux revendeurs de, de vous revendre pour X euros d'or, et ça vous est crédité sur votre compte, vous n'avez même pas besoin de, prendre, de récupérer physiquement l'or pour le porter quelque part à revendre. Donc, on voit bien que selon la nature de votre objectif et la raison pour laquelle vous achetez de l'or, une solution va être adaptée et une autre solution ne le sera pas. La, la deuxième question, question à se poser ou plutôt à, à poser au marchand auprès duquel vous, vous allez tenter d'acheter de l'or, est la suivante c'est est-ce que vous allez me racheter mon or Autrement dit, est-ce que contractuellement vous vous engagez à racheter l'or que je vous achète aujourd'hui la réponse n'est pas toujours oui. Euh, ça, dépend, ben, ça, dépend des, ça dépend des marchands, ça dépend de leur, de leur politique. Et euh, bon, on comprend que, que cette question est essentielle, euh, parce que euh, quand, on, il faut savoir, quand on revend de, de l'or, euh, le prix auquel on va le revendre va bien sûr dépendre du niveau du prix international de l'or au moment où on le revend. Ce prix international pourra être plus haut ou plus bas le prix auquel on a acheté l'or, mettons aujourd'hui, ça c'est tout à fait c'est tout à fait logique, euh, mais il ne dépend pas que ça, il dépend aussi des marges que prennent les intermédiaires par lesquels on passe. Autrement dit, quand on achète de l'or, on va dire qu'on on, on achète de l'or euh, qui, euh, bah, qui vaut euh, 50 000 euros euh, le kilo aujourd'hui, au cours spot, c'est-à-dire au cours le plus, le plus bas du marché. Euh, selon le type de. Le type de produit sur lequel on se porte, qu'il s'agisse de telle ou telle pièce d'or, qu'il s'agisse de lingots, de lingotin, et selon le choix de l'intermédiaire que l'on fait, on va se trouver avec des éléments qui vont venir augmenter le prix. Alors je n'entre ne, pas aujourd'hui dans le détail de ces, de ces éléments, ce n'est pas le but de la vidéo. Il y en a un que je vous pointe aujourd'hui, c'est la, la marge de l'intermédiaire il faut savoir que cette marge elle est prise à l'achat elle est prise à la vente donc ce qu'il faut regarder c'est combien on va perdre à l'achat par rapport au prix par rapport au cours et combien on perdra à la revente aussi par rapport au cours et là dessus tous les intermédiaires ne sont pas logés à la même enseigne donc il est important de, il est important de savoir quand on parle de revente, non seulement si l'intermédiaire va reprendre notre or, mais à quelles conditions il le reprend, autrement dit, quelle, quelle va être la commission qu'il prend par rapport au tarif euh, du moment. Quand on a affaire à une personne qui vous dit, alors bah, euh, voilà, vous, vous m'achetez de l'or, euh, l'or ça, ça vaut ce que ça vaut, vous êtes libre de le revendre quand vous voulez, à qui vous voulez, euh, sous-entendu, moi je ne m'engage pas à vous le reprendre, eh l'erreur, ça serait de traiter avec, avec cette personne, parce qu'effectivement, quand on achète de l'or, à partir du moment où on le détient, on est libre, de le revendre à tout moment à qui, à qui on veut. Euh, par contre, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir à l'avance à quelles conditions on va, on va nous l'acheter et de savoir en plus à l'avance euh, qu'on dispose d'une adresse, en l'occurrence celle de, de l'entité qui nous a vendu l'or, euh, pour pouvoir revendre cet or sans avoir besoin de se mettre à la recherche des marchands d'or de la ville ou du pays euh, ou de faire des investigations euh, qui prennent évidemment, euh, évidemment du temps et qui, au, au final, coûtent de l'argent. Euh, donc l'erreur, ça serait de ne pas du tout s'intéresser à, euh, à ce point avant de choisir un intermédiaire. Le point essentiel, c'est celui de la fiscalité. Parce que la fiscalité sur l'or n'est pas quelque chose de très compliqué, euh, pour autant elle n'est pas univoque. Et euh, il y a, en gros, trois, trois types de fiscalité euh, qui interviennent sur l'or. Euh, c'est soit la fiscalité, enfin la taxation sur les objets, sur les objets précieux <cười> qui consiste à dire aujourd'hui j'achète telle, telle catégorie de, de biens en or euh, lorsque je le revendrai, euh, que je sois gagnant ou perdant c'est-à-dire que j'ai une plus-value ou que je n'en ai pas lorsque je le revendrai, eh bien, euh, je serai soumis à la taxation sur les objets précieux cette taxation est euh, à l'heure actuelle tout compris de 11,5% euh, bah c'est une, une possibilité selon ce que vous achetez l'autre possibilité de taxation c'est d'être taxé à la plus-value dans ce cas on compare le prix, enfin le, le prix de revient à l'achat et le prix de vente et on est taxé à la plus-value plus euh, taxation qui à l'heure actuelle fait 30, 36% enfin nous fait grâce des virgules ou 36,2% euh, pour être plus précis euh, alors vous allez me dire, oui, être taxé à 36,2% sur la plus-value ça suppose déjà qu'il y a une plus-value et donc s'il n'y a pas de plus-value et que j'ai choisi, choisi cette taxation bah, pas, je ne serai pas taxé euh, donc ce n'est pas la même chose que d'être taxé d'office à la revente euh, à la taxation précédente sur les objets précieux ou de, de, dans tous les cas je serai taxé. Alors effectivement euh, et dans, dans l'hypothèse où ce que vous achetez est éligible aux deux types de taxation, vous devrez choisir celle qui est pour vous est la plus avantageuse. Donc ça pose clairement le choix, ça pose la question du choix d'objets que vous allez acheter. Euh, pièce d'or, lingots, euh, pièce d'or, euh, qui t telle caractéristique <coughs> Selon le cas, vous serez éligible à la taxation générale ou aux deux, aux deux taxations, donc vous aurez un choix. Il y a même une troisième taxation, c'est la taxation qui s'applique sur, sur, les, sur, les, sur les médailles qui elle est, est différente, donc vous avez un troisième type d'objet en or possible, ce sont les médailles. Et enfin, il y a un troisième cas de, euh, de, de figure dans la taxation, c'est que lorsque vous, êtes, vous avez choisi un type d'or qui est assujetti à la taxation sur la plus-value, pour autant que vous le choisissiez, euh, à ce, à ce moment-là, euh, dans certains cas, vous avez un abattement euh, fait une non-taxation sur les 5000 premiers euros de votre vente d'or. Autrement dit, si vous débrouillez bien, que, si vous managez bien cette possibilité, euh, vous, vous pouvez arriver à être quasiment pas taxé, ou voire pas taxé du tout, ou, voilà. euh, à condition d'avoir fait le bon choix, d'avoir choisi le type d'objet en or qui est éligible à cette taxation, ou plus, plus exactement à cette exonération relative. Donc cette dérogation possible à la taxation générale sur les plus-values, c'était ça le cinquième, le cinquième point, la cinquième, la cinquième question à se poser avant d'acheter de l'or. Donc en résumé, avant d'acheter de l'or, vous avez cinq questions à vous poser. La première question qui, bien sûr, est essentielle, qui est en amont de tout, c'est pourquoi j'achète de l'or, dans quel scénario je me place. La deuxième question qui est aussi très importante parce qu'elle se pose, face à tout investissement, c'est celle des conditions de revente, et en l'occurrence c'est, est-ce que le marchand par lequel je passe me propose de me racheter mon or Ce qui évite beaucoup de, de tracas. La troisième question découle de la deuxième, et s'il me propose de racheter mon or, à quelles conditions euh, Là-dessus, je fais un, un commentaire à l'occasion de, de, de, de ce résumé, euh, Là-dessus, il faut regarder ça de près parce que les conditions qui sont posées pour le rachat d'or sont parfois euh, léonines, extrêmement désavantageuses, pas toujours, donc il faut regarder ça de près. La quatrième question, c'est à la fois celle de la fiscalité et celle du choix du type d'or puisque les deux, les, deux, les, deux sont, les deux sont liés. Euh, soit on, on fixe d'abord euh, comme critère pour ces quatrièmes question la fiscalité et il va en découler le choix des types d'or soit inversement, pour des raisons qui tiennent peut-être au choix qu'on a fait initialement, à savoir la, la cause fondamentale pour laquelle on achète de l'or, on va fixer en premier le choix d'or qui est le nôtre, donc des pièces, ou plus précisément telle catégorie de pièces, ou des lingots, ou des lingotins, et à partir de là, il faudra regarder quelles sont les, les conditions fiscales qui s'appliquent pour éventuellement selon le, le type des biens sur lesquels on, on s'est porté en priorité, éventuellement choisir la, la fiscalité qui est pour nous la moins pénalisante. Et la cinquième question, qui en fait est un, déve un développement supplémentaire de la quatrième question, euh, c'est le type d'or sur lequel je me porte ou sur lequel je m'apprête à me porter, peut-il bénéficier de l'exonération de, de, de plus-value à hauteur de 5000 euros de, trans de transaction à la, à la revente ou pas alors je ne dis pas que c'est une condition essentielle de choix euh, mais à partir du moment où on se trouve on se situe euh, dans un choix qui est de prendre des catégories d'or qui bénéficient de l'option imposition sur la plus-value euh, le fait qu'en plus il y ait ça euh, ça peut être un critère final de décision donc on voit à travers cette vidéo sur ces cinq questions essentielles à se poser quand on veut acheter de l'or que l'achat d'or est quelque chose de relativement technique, même s'il ne faut pas s'en faire une montagne, qu'en tout cas on ne peut pas acheter de l'or à l'aveuglette, on ne peut pas pousser la porte d'un magasin d'or euh, en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous avez comme or ben, J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, très bien, je vais prendre ça, euh, j'en prends pour 5 000 euros, pour 10 000 euros, pour 100 000 euros, euh, parce que le type d'or que l'on achète eh bien, va correspondre euh, à, en fait, va être une, va être une solution par rapport à une problématique générale et lui-même ensuite emporte un certain nombre d'avantages ou d'inconvénients par rapport donc à la suite des événements, c'est-à-dire par rapport notamment à la revente, par rapport à la conservation et par rapport à la fiscalité. Donc ces cinq questions-là sont bien sûr essentielles. Le fait d'être capable d'y répondre donne à mon avis déjà une capacité Acheter, acheter de l'or, bon, c'est une capacité euh, qui est toutefois relativement ciblée autrement dit, euh, il vaut mieux quand on veut acheter beaucoup d'argent sans faire de jeu de mots sur le terme argent quand on veut acheter des sommes importantes euh, en or avoir une vue quand même plus large que celle-ci pour, approf pour approfondir votre, votre maîtrise des éléments à connaître pour acheter de l'or vous pouvez tout simplement jeter un coup d'œil sur le plan de la formation que je suis en train de, de préparer sur ce sujet donc par le lien qui est sous la vidéo, ça sera le premier lien ou le deuxième lien euh, vous pouvez également, si vous souhaitez, ben, passer aux actes en quelque sorte tout de suite euh, tout en bénéficiant euh, de conseils personnalisés, eh bien vous pouvez m'en parler dans le cadre euh, des coachings téléphoniques que vous connaissez euh, et qui existent maintenant en trois formats de durée possibles. Donc cette vidéo s'achève si elle vous a intéressé, pensez bien sûr à lever, à lever le pouce, à la, à la partager. Vous savez que c'est très important à la fois pour la chaîne et puis également pour les personnes euh, auxquelles vous communiquerez euh, la, la, la vidéo. Euh, pensez également à faire des commentaires, ça j'y tiens beaucoup, parce que pour moi les commentaires euh, me permettent de voir quelle est l'adéquation entre les vidéos que je sors et vos attentes et également quel est votre niveau les sujets en question, ce qui me permet ensuite moi de, de calibrer l'adresse aux, aux nouveaux venus sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh c'est l'occasion de le faire. Et sur ce, je vous dis à tous à très bientôt.